Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 151 de Stage 1 Et nous allons jouer aujourd'hui à Game of Thrones Genesis On avait fait Game of Thrones, le trône de fer D'ailleurs j'avais oublié le nom dans le, dans le générique Et euh, Enfin je l'avais pas mis en entier du moins Donc c'est parti, euh, on regarde les euh, options vidéo, tout ça Donc ça me semble à peu près bon euh, Allez, réglage graphique, on met au taquet euh, bon, c'est bon, ça devrait être bon, oui, c'est bon, jeu. Ah, bah non, ouais, non, faut redémarrer. Bon, c'est pas grave, euh, on va jouer comme ça, campagne. Allez, euh, on va jouer en normal. Pour bon, pas se ce... bon, ce... bon, ce... ça trop difficile, quand même. C'est pas du tout à quoi ça ressemblait le jeu, j'ai jamais joué, je vous dis tout de suite. Alors, en progressant dans la campagne, vous pourrez découvrir les petits conseils sympathiques le chargement, petite musique qui est sympa aussi. La saga Le Trône de Fer. Allez. Ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Le chargement est un peu long. Ça ne demande pas la lune, hein, quand même. Mm -hmm. On pourrait jouer au Scrabble. Monopoly. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça montait très vite d'un coup, là. Allez. Bientôt. Bientôt la fin. Je vais y arriver <rire> On n'est pas sorti du sac hein Oui tout de suite, allez en progressant, allez c'est parti Démarrer J'espère au moins qu'on aura une vidéo. Mm -hmm. même pas. Émissaire, je vous attendais. Je veux que vous fassiez le tour des villes avoisinantes. Commencez par établir des liens commerciaux, peut-être même forger quelques alliances. Nous allons en avoir besoin si nous voulons rester sur cette terre. La traversée a épuisé mon peuple, et un échec finirait de nous achever. C'est pourquoi je m'en remets à vous, émissaire. Allez, maintenant. Bien, ma reine. Je m'en occupe immédiatement. La reine veut s'imposer par voie diplomatique en formant des alliances avec les villes et le château. Donc voilà, apparemment, ça se présente sous forme d'un jeu de, de stratégie. Alors j'ai mes petits bonhommes. Euh, je peux les faire déplacer. C'est plutôt bien. Euh, où je veux. Alors, lui là-bas, il de... a pas l'air d'avoir envie de bouger, l'autre, le ah, mec en ça. rouge là. Non, il rien à faire. Je sais pas... pas pourquoi. Mais c'est pas grave. Alors, on va aller se déplacer. Et on va aller faire ce qu'il nous demande de faire, c'est-à-dire euh, aller voir les villes avoisinantes. Alors, là, c'est une ville. Alors, ce que je contrôle, c'est un émissaire. Donc, je pense que c'est juste de la diplomatie, c'est pas de la guerre pour l'instant. On va aller parler à un village là. J'espère que c'est pas un ennemi. Voilà. Donc on va aller leur parler. Allez. Nous avons un allié en plus. Nous avons un allié en plus, déjà direct. À direct. Donc voilà, il y a la petite barre qui progresse là, le machin en vert. Hop. Hop, donc ça, ça doit leur dire qu'il est à on moi. Ou... Qu'on a totalement sa confiance. Se en place. Ou... ou quelque marchand chose comme ça. Alors des notre camp. Ensuite, hein. donc euh, là, on a le petit bonhomme, vous voyez, le petit marchand qui va qui va naviguer entre les deux ah, villages. Et on a aussi la zone du village qui est définie dans un grand carré. Donc là, on va aller voir l'autre mec là-haut. On va aller. À... Apparemment, il y a plein de petits villages autour de nous. Vous voyez la carte en bas à gauche euh, On va essayer d'en avoir un maximum. Bon, avec un seul émissaire, je sais pas si ça suffira, mais on verra. Pour bon, l'instant, bon, ça marche. Allié en plus Voilà, un allié en plus. En plus, on découvre des zones et tout. Et les zones deviennent claires. Donc c'est vraiment un jeu de stratégie contre un ennemi. J'imagine qu'il y a un ennemi. Euh, quelque part, ce serait trop facile sinon Donc là il va falloir que j'aille voir un autre village Bon je fais que naviguer entre les deux côtés Mais bon, c'est pas grave Regardez, il y a encore, encore des villages là-bas Et là il y a de la flotte Donc on est bien sûr une petite île Un peu, un peu, peu perdue j'ai envie de dire Sur la côte euh, Qu'est-ce que je peux faire Parce que c'est bien beau tout ça, il faut que j'attende que l'autre Il marche je sais pas trop encore Nous ce que je vais faire, je connais plus. pas du tout le jeu. On avait un allié en plus, donc là il y a un petit soldat qui se met en marche avec son cheval pour, pour faire de, de la liaison entre les ce, deux. Je pas à accomplir cette mission. Donc voilà, donc lui il lui faut quelqu'un. Alors comment on fait Comment je fais pour recruter quelqu'un d'autre euh, C'est quoi ça Ça c'est le marchand. Ça, ça a l'air d'être moi ou je sais pas quoi. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc on va pouvoir faire un émissaire. et on plus. voit, on voit sa petite barre là qui monte en bas à droite, le temps qu'il met pour, pour, être, pour être pour être fabriqué ou formé, j'ai envie de dire en jeu de stratégie. Donc là mon Je petit bonhomme il vous. est là. On va l'envoyer sur un autre village un ici. Voilà oui. donc il va aller traiter. Alors lui le petit bonhomme il a fait vous. son boulot ici donc on va l'emmener sur un autre village là. Et on commence à se rapprocher pas mal de la gauche là-bas. Alors, est-ce qu'on peut sortir des unités d'ici Ouais, apparemment. Pas, pas d'émissaire par contre. Euh. Ouais. Faut voir un peu ce qu'on peut faire dans les villages différents. Ah ça y est, on peut en faire un. Donc ouais, ça doit être une histoire d'argent, quelque chose comme ça. Donc lui, il va aller parler on à lui. Un allié en plus. Voilà, encore un allié en plus. Hop, on va aller parler à lui là-bas. Ah, il faut peut-être que je finisse de remplir la barre ici avant. Nous avons un allié en plus. Voilà, je remplis la barre. Hop là, c'est ah, bon. Futur, je pense que ça doit être fragile. Après, si les autres doivent... Euh, si on a des ennemis, ils doivent faire la même chose. C'est-à-dire venir nous voir, j'imagine. On va, on va voir ce qui va se passer, de toute façon. Donc là, c'est des villages ennemis. On voit que la barre est rouge. De... Donc, ils ont des diplomates qui veulent nous... Euh, nous envoyer nous euh, en plus. Ah, que des donc là il fait demi-tour ou... parce qu'on a un diplomate nous dans la ville et donc du coup lui il peut pas faire son action donc il va falloir peut-être qu'on fasse d'autres diplomates et qu'on les poste dans nos villes avant de avant que les autres je viennent nous, en... euh, nous nous, nous dédiplomacer ah. <rire> je cherche j'invente des mots je sais j'essaye de, de trouver des, des petits mots comme ça enlever la diplomatie ou alors euh, la renverser dans le dans le dans leur côté. Regardez que j'en ai récupéré beaucoup plus de villages que eux. Donc pour l'instant j'ai une sorte de d'avantage par rapport à eux. Nous avons voilà. un ami en plus. Alors on va faire d'autres émissaires. Hop là, on peut pas en faire un deuxième là. Ah si on peut encore en faire un autre. On va attendre. Alors celui-là. Il est où Où c'est qu'il est mon émissaire il est passé où. Attends, c'est ça attends ce là Bien attendre. Voilà, c'est ce truc. Donc, on va l'emmener, on va le poster dans les différents villages. On va les poster dans les différents villages avec un S. Voilà. Ah, j'ai des petits villages, je suis content, j'ai plein de petits alliés. Que désirez-vous Pour le moment, c'est pas gagné. Donc, j'aimerais bien le poster ici. Voilà, ouais, donc il y va. Je peux pas en faire un autre. J'ai pas assez... Ah, si, c'est bon. Je peux en faire un autre. Mais euh, on va peut-être garder notre argent. Parce que. Euh, on sait jamais. Je crois que j'ai peur. Je sais pas, voilà, on va le faire quand même. On va, on va quand même mettre des diplomates de partout. De toute façon, c'est ce qu'ils nous demandent de faire. Pour l'instant, il n'y a pas de combat. Mais je me dis que si jamais il y a un problème, je vais pouvoir construire des unités de combat. Euh, si jamais je me fais attaquer ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, c'est que de la diplomatie. On va peut-être essayer d'aller leur piquer un village. Je sais pas je sais pas si j'ose ou pas. Je suis à Prendre vous. mon diplomate et l'envoyer chez eux. Leur alliance. Ah, il a dit qu'il avait brisé leur alliance. On va voir. On va voir s'il y arrive. Ce sera un peu trop facile de, de casser l'alliance comme ça. Je pense que je vais me faire rembarrer. Ils vont me chasser à coups de cailloux. Tu vois. Attention, que va-t-il se passer Je retourne vers la demeure. Ah, il est reparti. Hop, il s'en va. Bon bah voilà. C'est bien ce que je pensais. Ça a pas marché. Des hommes armés viennent d'attaquer notre émissaire. La diplomatie a fait son temps. Place aux armes Recruter des mercenaires. Voilà donc allez, y a des, y a des. Ils ont des troupes qui m'envoient sur la tronche. Il euh, va falloir que je fasse euh, des, des troupes aussi. Est-ce que je peux en faire Des soldats, truc bidule là. Mercenaires. Hop, on va construire ce machin. Je sais pas ce que c'est. On verra bien. C'est un petit peu long. Allez, ça, ça, ça, construit, ça construit. Ils vont passer, ils vont passer devant. Allez, construisez. Et ils sont où mes soldats Quels sont les ordres Ah, ils sont ici. C'est ça. Là Ouais bah d'accord je les ai vus, je les ai construits là-bas mais ça a construit La ici. Tombeau, allez attaquez-moi ce moment, atta attaquez -moi ces mecs. J'aurais dû faire des cavaliers mais bon bon allez, du coup ils sont à pied. Ça va pas être top contre, contre ces mecs. Voilà ouais, j'ai encore des troupes qui se sont construites. Je suis ah de... nous avons perdu un allié. Nous avons perdu un allié ah bah c'est ballot. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont cassé un truc oui. diplomate je suis prête. Un truc des émissaires, enfin du vrai. Je dis, je dis un peu n'importe quoi, mais euh, on va qu dire que c'est ça. Bon, j'ai quand même envoyé pas mal de troupes sur deux, sur deux soldats à cheval. J'aurais dû faire des soldats à cheval direct. La situation est devenue trop dangereuse pour un émissaire. Il nous... Donc il me faut un espion. Alors un espion, où c'est que je trouve ça. Dans quelle catégorie se trouvent les espions Ah bah ils sont là. Hop là, on va construire un espion pour aller bah espionner, comme son nom l'indique. Euh, par contre, donc j'ai perdu ma ville là-bas, il faudrait peut-être que je la récupère, ça serait plutôt bien. Là, ils m'ont quand même grugé ma ville, hein. je me sens un peu déçu. Donc l'espion va servir à conclure des accords secrets. Euh Ouais, donc ça doit être pour euh, une, sorte de, une sorte de mutinerie, pour organiser des mutineries ou quelque chose comme ça, ou pour retourner le village dans notre sens, mais euh, officieusement. On va voir. On va bien voir ce que ça donne. Oui. Alors, où c'est qu'il est mon espion Là, voilà. Ah, ah non, putain, elle se lavait. Donc j'ai mon espion, il est à cheval, donc c'est plutôt pratique pour le déplacer. Je charge. Je suis à vous. Alors, lui, il va aller récupérer mon village à moi, déjà. Ça sera pas mal. User, Ce sera un bon début. Ensuite, il va falloir que j'envoie mon espion. Euh, mon espion. Où est mon espion Euh, ouais. Bah, il y va, non Qu'est-ce que je raconte Là, c'est mon émissaire. Ça, c'est... C'est pas oui. mon espion du tout, je crois. Vais. Non, là, c'est... Donc là, je... <rire> c'était mon émissaire, tout donc je, je suis un peu con. On va essayer de récupérer le village, mais j'aurais bien aimé envoyer mon espion. Il je me semblait que j'avais cliqué. Alors, il est où C'est lui, mon espion, non où c'est qu'il est, est là Je vous c'est voilà. la tête de l'espion. Très ah, On va l'envoyer se déplacer. Voilà ça y est donc c'est bien mon espion qui est à cheval je disais. Euh, il me semblait que j'avais bougé mais non en fait je l'avais laissé en plan. Alors on va, on va aller espionner euh, cette, de cette ville là. Secrète. bah La mienne quoi enfin anciennement la mienne. Allez. Donc c'est bien c'est que l'espion est à cheval. C'est plutôt pratique parce que comme je disais l'autre il a mis sa vie à, il a mis sa vie à venir à un machin. Alors l'espion qu'est-ce qu'il nous fait lui Que fait l'espion euh, Pour l'instant pas grand chose. Ouais, on va plutôt l'envoyer là. Parce que l'autre, il est en train de réduire la barre d'alliance de notre ennemi. On va voir l'espion ce qu'il peut faire dans ce village. Alors, ah ouais donc la petite barre bleue qui se remplit, ça doit être ça, l'espionnage. Alors attention, petite question demeure. point d'interrogation Nous avons conclu un accord secret. Cette alliance. Donc voilà, il y a un accord secret, la barre est remplie à fond. Donc euh, officiellement, c'est notre ennemi, mais c'est quand même à nous. Je retourne à la demeure. Donc on a des marchands qui se promènent quand même entre eux, bon, c'est pas très discret. Donc ça, je pense que c'est pas, pas le genre d'alliance qui doit durer longtemps. Il doit falloir très vite mettre en place sa stratégie parce que si on se fait découvrir, ben, on perd directement le, le village, quoi je pense. Les gens se posent des questions sur Ah tiens c'est qui ce mec Voilà. Donc j'aime pas, pas tellement ce style de jeu. Parce qu'on va parler un peu du jeu quand même. Euh, bon les graphismes sont bien. Mais je m'attendais à quelque chose d'autre parce que, bon, Game of Thrones, euh, Throne de fer, c'était pas totalement ce, ce style-là. Donc là, c'est Game of Thrones Genesis. Euh, pff, je vous écoute. Comme je vous ai dit, j'aime pas trop ce forts. genre de jeu stratégie comme ça. J'évite un peu d'y jouer ou d'en faire. Hein. Comme, comme un peu StarCraft, comme un peu WarCraft. C'est pas, pas mon style. Hein. J'aime mieux les jeux d'action, euh, les jeux de tir, les jeux. Euh, les jeux où oh, ça ouais, bouge. bouge vraiment. Ah, voilà, mon espion a été découvert. Donc voilà, c'est mort pour celui-là. Il faut que j'essaie de récupérer quand même au moins mon village, mais mon espion, il a disparu, je crois. Ouh, mon espion J'imagine qu'il s'est fait décoller dessus il a dû se faire couper la tête, ou on sais rien. Ils ont dû le tuer. Normal en même temps pour un espion. Aïe Oula, je suis un petit peu fatigué, moi. Alors on essaie de récupérer là. Hop Nous avons conclu un accord secret. J'ai conclu un accord secret avec ma, mon ancienne ville. donc Je ne vais pas tenir mieux que les anglais. autres je pense. Donc on envoie mon espion ici encore une fois. En espérant que ça remarche. Ah, les, mecs, les mecs qui viennent de découvrir un espion. Oh tiens un autre, un autre mec c'est bizarre. Oh Nous là avons là. J'ai un accord secret. Il y a, y eu, a eu des gros lags, je secret. crois que ça lag un peu. Ou alors c'est moi, je sais pas. J'espère que ça se verra pas. Enfin bref. Donc là, je vais essayer d'aller voir l'autre ville. On conclut un autre accord secret, si ça marche. On se rapproche quand même pas mal de l'autre, même si c'est pas encore Nous ça. Conclu un accord Il secret. faudrait que je sois un peu plus offensif, que j'essaye de. Voilà, donc ça, ça marche. Ouais, j'essaye de d'attaquer euh avec des troupes ou quelque chose comme ça parce que Et le mec il, il joue quand même bon c'est un pc mais c'est enfin c'est intelligence artificielle mais bon j'imagine qu'il joue un peu quand même aussi donc euh... Cette alliance doit je les qu'il bizarre clair. mais il se prépare à m'en mettre plein la tête il n'y a pas de mode facile hein il y a mode normal, difficile, expert hein. voilà mode facile ils connaissent pas ici on va essayer de conclure ici avec un, un petit accord mer. ah non non il a pas voulu, il est reparti c'est un flemmard ce mec